En fait, j'ai envie de si d'un seul coup il y en a un qui a été trop mignon, tu vois, j'ai envie de pouvoir prendre mon t-shirt, de prendre un ciseau et de faire un trou et de lui montrer mon mamelon, tu vois, ou de faire. Un... Oh. oh if ten sub tombe just here. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait tomber Ah, je... mais c'est mon chat qui est entre mes touches de clavier. Oh oh oh. oh. oh aller vers sa petite tombe, je m'y attendais pas Ah Ah, ah. que le meilleur joueur FPS de cette génération, il soit à moitié fou. Largage à 8800. C'était à 7500 en, en trio, quatuor et tout. Ça me semble logique que ce soit à 8800 tout seul. Ok, ils ont mis des petits effets toxiques. Aïe, aïe, aïe euh, Ma première game de résurgence, les ultras Donc euh... Ok Yes Super J'ai tenté la balle de cartes, tu vois, même même, même si elle payait pas, il fallait, il fallait que je la tente C'est le genre de mode que j'aime bien Par c'est quoi ce mec là qui arrive dans mon dos C'est une sorte de deathmatch en fait je, je trouve ça géant J'aime bien, bien les petites modifs qu'ils ont fait sur la map c'est sympa. En fait, ils ont modifié la map. Arrête de fuir, stop. Mec, arrête de fuir. En fait, on fait que faire du... C'est quoi ça c'est quoi cette carte que je viens d'envoyer Ah les petits ravitaillements, d'accord ok Shop, shop, shop, shop, shop Un shop Ah je... Quoi Quoi Un shop portable Quoi No way No way No way C'est bien, c'est même super bien je, fait, je me suis absolument pas renseigné et les ultras exprès pour... Euh... Et il a les bons HP, le frère. Hein. J'essaie je, de me balader, d'aller voir un peu partout commencer Les petites euh, nouveautés qu'ils ont fait, euh, je... Je sens que là, ce sera l'endroit qui va rendre fou, tu vois. Ok. On a le droit de repop combien de fois, chat on a un nombre de morts limité ou c'est illimité Genre tu reviens, tu reviens en boucle tant que t'as envie Regarde en bas à gauche. T'as combien Ok. Ça marche. Mec, je, je suis en train de chasser comme un prédateur qui, qui apprend la nouvelle map. Hein. pas mauvais par c'est normal que je peux ra que je ramasse qu'une seule plaque à la fois comme si les plaques étaient devenues rares c'est comme j'ai ramassé la sacoche elle avait zéro plaque c'est un nouveau bug ou c'est euh, une mise à jour normale c'est ma première game dans ce mode de jeu vous savez comme moi qu'elle est gagnée mais on a quand même le droit de se renseigner un minimum d'accord okay. apparemment il y a trois mecs devant moi quoi Oh vas-y, je suis pas, je suis pas le crackman, moi. Vous avez kiffé la YMD Lord, les gars Non, je me suis bloqué Oh, ça, oh, ça, ça te regarde. Oh, ça, ça joue fort de ouf, là, à l'intérieur. Hein. Attends, il était invisible Ce, ce mec... Quoi C'était qui, ce mec-là Quoi J'ai pas compris, les gars. Get le chrono. Ok, dans 28 secondes, ça s'arrête. Ok, ok, j'ai compris. Que ça me saoule de ouf Regardez, je passe sur les sacoches, j'en reçois qu'une C'est quoi cette merde Tu vas prendre ton pied dans ce mode Mais en fait, vu que je suis le meilleur joueur de solo S'il crée un mode solo C'est pour moi, tu vois Non Oui Je peux revivre Il reste 44 secondes P'tain, Je me suis fait baiser sur le côté Et l'autre qui a pris sa caisse, il a bien joué Aïe aïe aïe. Appuie sur la sacoche pour récupérer dedans. Sortez vainqueur. Mec, ça va pas, possible pourquoi il me court dessus dans le gars. Mec, je peux revivre Mec, je peux revivre! Je pensais que c'était fini! Ok, là c'est fini. Ah, il y, y a un mur invisible ici. Je, je, viens, de, je viens de taper. Ok. J'ai 14 kills. Ah, oh, ils ont racheté un bateau! Ok. Je peux reprendre mes armes, les gars. Du coup... On va se rapprocher, les gars, de la bonne position. Oh, non, j'ai ouvert le feu pour tuer un campeur. Il y a un autre campeur qui m'a repéré. Ah, 15 kills. C'est ma première game dans ce mode de jeu, c'est pas mal. C'est pas mal. Oh, par contre il est prenant ce mode de jeu. Oh, qu'est-ce qu'il est bien Wouah J'adore hein J'adore les gars Tu sais quoi, je vais leur sauter dessus là au mec là-bas. a des mecs sont, devant moi là. Ils sont dessus les autres apparemment. Hein. Ouais ils sont là-dedans là. Ah c'est horrible cette position à prendre. T'es bien avec moi, regarde. Passe par là. je l'ai eu. Bien joué. Je confirme. Ah il on a le sur le toit. 1 HP, 1 HP, euh. non. Il s'échappe. Meurs pas juste. Nice, bien joué frérot. Il est sur le toit là ici. Y'a un mec hein. Vraiment Ouais, là il descend, fais gaffe sur toi. Y'a un mec en dessous Ouais, contact, contact là Ils sont deux, ils sont deux Chauve, ils sont deux Y'a un hélico qui arrive en plus maintenant, oh, c'est trop. Ah là, y'a pas mal de. Ouais. Quoi Mais c'est quoi ce bordel je vais avec toi hein. Derrière moi, derrière moi, derrière -moi. Ça je le mets direct Vas-y fais, fais toi kiffer, balance le Oh putain Lol. Il y a deux mecs là Oh fais gaffe, ils ont un lance-boule Ah mais toujours plus les mecs, rien. Ah bien joué une thermite Ils viennent sauto Avec le drone on, va, on a tout pour les tuer je vois pas moi. En fait ils savent qu'on est là frérot oh, Par contre elle marche, elle marche mieux que mon arme J'aime la faire hein, C'est ouais, arme. Ouais Ouais tu m'étonnes je comprends elle est ta mère est même... la pute Crac J'ai besoin d'aide hein. Ouais je cours j'arrive Il est sur toi normalement Ouais il a sauté il a 1 HP gros. finis le, finis le Nice, Fille, oui, nice. Bien, bien. joué. Tiens, je, euh... je pro... Bien joué poulet. Là bah, c'est bon. Là on peut gagner. C'est pas trop mal là. Ah, ouais ouais ouais. J'ai buté 3 mecs là en plus sur le Ah tournoi. mais t'as assuré, as assuré comme une bête mon frérot. Bon. J'ai mis un à terre dedans. Et l'autre il m'a tué. Attends, on va. Ouais, j'arrive, mon lapin. T'as la possibilité de, de tomber ou pas Pas du tout. Euh, non, je peux juste descendre les escaliers, je Oh, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Ouais. Comme ça, on va se racheter un, un collier et tout. On va, on va être fort bien. Allez. Moi, j'ai mes classes encore, mais si tu veux en prendre Ouais, comme ça, on va avoir uh, tous les atouts. Cette game, on la gagne, frérot. On croit en vous. Les, les gens sont trop mignons, frérot. Ils sont uh, vraiment. Il y a, y a La croyance est de notre côté. Ah, hein. la croissance. Oh, ah, ouais, s'il y a quelqu'un qui croit avant nous, là, c'est bien eux. Il euh, y a un mec euh, sur le toit, là-bas. Frérot, on descend là. On leur défonce la gueule à l'intérieur. On, on, on descend comme le démon. Ah, un C'est pas vrai. C'est tellement faux, gros. Il, était, il avait encore son shield. Ah, non, mais... Ah, mais si, je te jure. Eh te... hey, frérot, je te jure que le ah, mec... Soit... Cru, quoi, hein. genre, Je me suis retourné en quickscope car... Et euh, il s'est il euh, s'est ouais, euh, enfin, il il pris le crack shield quoi avec le quick oh, what the fuck okay. Il y avait des mecs euh, de l'autre côté là bas hein. fais gaffe hein. de... Je suis chaud pour qu'on les tue Il était bon. là bas Knock Là-bas ah, il... là, à gauche, ouais. a... Non comment je ça Je suis une merde fais aussi frérot je... touché Tu l'as tué Non juste touché il a le gaz au cul ah, hein. On vise à gauche, on vise à gauche, fais gaffe. L'autre hein. il doit être devant moi, non Non il a tracé, il a tracé. Ah ouais Ok fais gaffe en face là-bas Non hein. Il oh, y a un mec Toi Ouais ouais j'ai un mec quelque part sur moi là. Ouais, un mec il me vise dans le dos. Ah oui là J'ai eu ah, Là, au tout Là au tout, à Nil Il te saute dessus, il te saute dessus frérot J'arrive Ah il a un HP, ah, non il a toujours pas un HP J'ai eu un dans le... Dans le... Dans le... Dans le... Il y a un autre qui... Je me tréa, puis moi un chop Euh... Même dans le gaz Ouais il est là Ah même dans le gaz, Ouais oh, ils sont trop loin Ah il n'y en a plus en fait, tu les vois plus dans le, dans le gaz Merde Mais alors le... Il y en a ah mais il ah, en là. reste un Désolé Annie, je peux pas. N'inquiète, J'ai voulu. Oh me non, non, mais t'inquiète, finis la game. Est... On est où là On est où frère À gauche. Ah, t'es, ouais, c'est chaud. Je sais pas s'ils peuvent te tuer pendant que t'es. Je oh, crois que oui, Aïe aïe aïe. Oui monsieur Oui monsieur C'est bon mon frérot On a gagné Notre première game dans ce nouveau mode de jeu Ah on les a brisés 11 kills 12 kills 23 kills pour la team des vieux mon frérot ah, Oui